Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo Alors aujourd'hui je vais vous présenter euh, Un package qui s'appelle ProBider Qui est encore euh, en preview Aussi euh, dans Unity actuellement Mais vous pouvez retrouver cet asset Au niveau euh, de l'asset store qui est aussi Gratuite, mais là on va utiliser celle Qui va être intégrée prochainement dans Unity Donc c'est toujours à l'état d'intégration, c'est pas encore Terminé, mais vous allez voir que C'est franchement fantastique, alors ce que vous pouvez voir à l'écran Ce sont des exemples de jeux réalisés Avec ProBider et Unity Alors qu'est-ce que c'est que ProBider ça va vous permettre tout simplement de construire, éditer, texturer des géométries personnalisées dans Unity. Alors vous allez utiliser euh, Provider pour la conception de niveau de, en scène, de, des prototypages, euh, des maillages de collision, enfin vous pouvez faire absolument tout. Euh, alors ça va en fait être tout simplement un plugin qui va vous permettre de modéliser dans votre euh, éditeur Unity, ce qui apparemment était euh, très embêtant parce qu'il fallait passer par un logiciel type de modélisation comme Blender Maya, 3ds Max, bah ben là vous allez pouvoir utiliser euh, ProBilder pour tout simplement modéliser des formes géométriques et vous allez voir que vous allez pouvoir les colorer facilement, les texturer euh, etc euh, et vous allez voir que c'est vraiment fantastique, en quelques minutes on peut euh, prototyper quelque chose et en travaillant un peu plus dessus vous allez pouvoir carrément modéliser vos scènes alors en plus euh, vous allez pouvoir exporter euh, ce que vous créez euh, dans unity pour ensuite le remodifier dans un logiciel de modélisation voilà mais avant toute chose on va maintenant euh, bah, s'intéresser à comment intégrer provider dans unity et vous faire une petite démonstration alors cette vidéo n'aura pas euh, pour but de vous, vous faire comprendre ou vous, vous apprendre à utiliser et exploiter pleinement provider mais en tout cas, pour vous donner quelques bases, pour essayer d'aller voir plus loin, vous allez voir que c'est très intuitif. Allez, c'est parti, je vous retrouve tout de suite dans Unity. Donc nous voilà dans Unity et on va évidemment aller ouvrir le Package Manager. Dans ce Package Manager, vous avez ici les packages qui sont déjà présents dans votre projet. Et nous, on va aller chercher ici All pour voir tous les packages ici qui sont compatibles et disponibles avec ma version d'Unity qui est la 201812 F1. Alors on va aller dans la liste et on va descendre, on va descendre et on va trouver ici Provider qui est en version 3.0.8. Donc on va cliquer sur install et on va patienter le temps d'installation de l'asset de nouveau de ce package. Alors vous pouvez voir qu'il existe aussi dans l'asset store comme je, je vous l'ai dit euh, précédemment. Euh, mais vous pouvez voir qu'ici que the Provider API is currently in beta and will change before final release. Donc ça voudra dire que en fait c'est encore en train d'être intégré et de modifié. Euh, vous trouverez peut-être pas grand chose au niveau des différences entre la version de l'asset store et celle ci euh, mais en tout cas euh, faut savoir que tout ça euh, va être intégré par la suite et c'est quand même vachement intéressant vous allez voir que cet outil est très euh, très utile et à mon sens c'est quelque chose qui manque parce que c'est vrai qu'en termes de modélisation, euh, Unity est un moteur physique et je disais souvent qu'il euh, n'est pas fait pour modéliser des choses même si on a quelques formes primitives. On peut voir que euh, ça va changer tout ça. Alors ici euh, on peut voir que maintenant j'ai bien dans ma liste in project provider qui est ici. Donc, comment ça va fonctionner au niveau de Provider Vous allez au niveau de Tools et vous avez un menu Provider. Et là, vous avez pas mal de choses. La documentation que je vous encourage à aller voir. Euh, la Provider Windows qui va être intéressant et d'autres possibilités ici. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir ici Provider Windows. Et vous avez ici une fenêtre avec un onglet. Et vous avez la possibilité de l'ancrer où vous le désirez. Par exemple, ici en dessous. Euh, peu importe comment vous faites. Euh, vous pouvez évidemment la redimensionner. Voilà, et vous avez aussi la possibilité par exemple de la mettre euh, ici, euh, de la redimensionner comme ça. Et vous avez, si vous faites un clic droit dans cette fenêtre, vous avez le, le mode icône ou le mode texte. Donc là je suis en mode texte par défaut et le mode icône est un peu plus joli. Ceci dit, pour démarrer, moi je préfère le mode texte parce que c'est un peu plus facile pour s'y retrouver, je trouve. Alors, vous avez des parties grisées qui vont changer en fonction euh, de ce que vous allez euh, pouvoir faire en fonction du modèle que vous utilisez. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez euh, ouvrir ici euh, comme une fenêtre dockable, on va dire, donc qui est ici ancrée, et ici une fenêtre libre, ce qui va me permettre ici de le garder au-dessus, tout simplement, et euh, même si je clique quelque part, voilà, ça reste bien ici au-dessus. Alors moi, je vais euh, choisir en dockable Windows, je trouve ça plus sympa, et je vais d'ailleurs la positionner comme c'était ici à gauche, voilà, pour avoir les outils sous la main. Alors on va démarrer, on va voir tout de suite comment ça fonctionne Alors j'ai ici la possibilité de créer une nouvelle forme, une nouvelle shape Et là on peut voir que j'ai une fenêtre qui s'ouvre, par défaut c'est un cube Donc je peux ici faire show preview ou pas, donc si je vais faire show preview on peut voir que j'ai un objet cube qui est apparu J'ai ici un selector, shape selector qui va me permettre bah, regardez, de faire des choses qui existent déjà Un escalier, un prisme, un cylindre euh, et évidemment plein d'autres choses Plain, une porte d'or Vous pouvez voir que la porte est déjà créée euh, Un pipe, ce qui peut être assez sympa euh, Et évidemment pas mal de choses Vous pouvez voir ici un torus Pour ceux qui font de la modélisation C'est un, une forme primitive euh, voilà Et il y a pas mal de choses ici euh, Ico, A, ah, et Drone, voilà. bon, bon Enfin bref vous avez compris Vous avez même ici la possibilité de faire un sprite Alors imaginons ici que je vais prendre mon cylindre Évidemment c'est un objet tout à fait classique, on peut voir une texture par défaut qui est propre ici euh, à euh, Provider. Je vais pouvoir modifier ici son radius, je vais pouvoir aussi modifi modifier le nombre de côtés, regardez, pour faire quelque chose de beaucoup plus rond. Ou alors plutôt 4K, ça fera un carré avec 4, Voilà, si je passe ici à 6, je vais avoir ce genre de forme. La hauteur, je vais pouvoir gérer directement ici, et euh, les segments, la hauteur de segment. Euh, smooth, si la forme est smoothée ou pas. Donc voilà, ça, ça va être propre à n'importe quoi. Si je prends un cube, ça va être pareil. Je vais pouvoir ici définir son site. Alors, je vais faire « ByteCube. cube ». Et là, on peut voir que j'ai bien mon cube qui est ici. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ben, Pour ceux qui ont déjà fait de la modélisation, vous avez ici un outil. Alors, vous pouvez voir que là, vous êtes en mode objet tout simplement. Donc, je peux prendre mon objet et le déplacer sans aucun souci. Là, on va être en mode euh, vertex. Donc, les vertices. Vous pouvez voir que je peux maintenant sélectionner les vertex et les déformer. Comme bon, me semble donc, ça c'est le mode vertex. On va aller prendre les vertices en modélisation et on va pouvoir modifier ça. Ensuite, vous avez ici euh, le mode qui est euh, edge en fait qui va être les, les arêtes. Donc, regardez si je sélectionne ici, j'ai mon arête. Si je sélectionne ici, j'ai mon arête. Si je sélectionne ici, j'ai mon arête. Et là, je vais pouvoir déplacer cette arête pour de nouveau déformer ma forme comme bon me semble. Voilà. Et là, pour finir, vous avez le mode face. Alors, le mode face, pareil. Vous sélectionnez, vous pouvez voir que la face ici est en jaune. Et bien bah si maintenant je l'étire, voilà, je peux déformer mon objet à souhait. Donc ça, euh, bah c'est assez sympa. Vous pouvez voir que c'est simple à comprendre. Pour ceux qui ont déjà fait de la modélisation, ça se reporte vraiment à, à ce qu'on connaît. Alors ensuite, évidemment, je vais ouvrir une nouvelle forme. Donc je vais faire ici euh, une New Poly Shape. Alors ça, c'est vachement intéressant. Je vais pouvoir ici faire des points. Regardez, n'importe comment plus ou moins euh, voilà irrégulier on va dire et je vais avoir ici une forme et je vais pouvoir descendre ou monter pour faire une forme voilà euh, qui a que je définis donc vous pouvez voir que ça ici ça ressemble à rien du tout mais en tout cas ça en fait une forme et ça c'est vachement intéressant parce qu'on va pouvoir euh, faire beaucoup de choses avec ça alors vous avez ici un, des menus en fonction de ce que vous allez utiliser ici au niveau de la sélection des edge je vais avoir d'autres possibilités et ici au niveau euh, de la sélection ici des des edges, pardon et ici des fois, je vais avoir d'autres possibilités. Donc en mode objet, évidemment, ici je vais pouvoir faire un smooth. Voilà, et on a un petit, euh, un petit groupe éditeur qui s'ouvre. On peut voir que si j'ai le preview, si je clique sur preview et que je mets 4, voilà, je vais avoir une forme un peu plus smoothée. Euh, voilà, et je peux la garder comme ça sans aucun souci. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant, parce que avoir, vous pouvez faire des formes assez sympathiques très rapidement euh, et vous avez pas mal de choses donc ici vous avez encore le vertex color donc ça ça va permettre tout simplement regardez si je me mets comme ça alors je sais pas sur cette forme là est en smoussée si ça va bien rendre mais je vais pouvoir par exemple prendre ma broche rouge ici sélectionner le size de ma broche l'opacité euh, le strange euh, le straight pardon et je vais pouvoir colorier mon objet là je vais choisir le rouge je vais mettre un peu de rouge ici alors si j'y arrive pardon alors, ici, Brush Size, voilà. Je sélectionne le rouge, pardon, j'avais pas sélectionné le rouge. Et là, on peut voir que j'ai bien du rouge qui apparaît. Voilà. Si je veux du vert, je sélectionne ici le vert. Voilà. Euh, du jaune. Bon, vous aurez compris, on va pouvoir taguer un peu notre objet euh, comme on le désire. Et ça, c'est vachement intéressant parce que ça va vite à faire. Et ça permet de donner plein d'effets. Bon, il y a plein de choses ici, vous pouvez voir que vous avez l'UV Editor aussi, pour ceux qui, qui sont un peu plus à l'aise avec ça, vous allez pouvoir gérer ça aussi. Euh, vous avez beaucoup beaucoup de choses et je ne vais pas ici faire une démo complète parce que ça prendrait beaucoup de temps, on pourrait faire un cours complet de plusieurs heures sur euh, Provider. Alors il faut savoir que c'est simple à utiliser, vous pouvez voir que c'est intuitif, allez voir la doc officielle, de toute façon vous l'avez ici dans le menu Tools, Provider, vous avez la documentation ici. Alors ce qui est intéressant... Je vais vous faire tout de suite une petite démonstration et pour ça je vais préparer euh, importer les standards à 7, je vais prendre un, un FPS contrôleur euh, basique et on va l'utiliser pour faire très vite et rapidement ensemble euh, des rooms en fait, vous allez voir, euh, où on va pouvoir se déplacer dedans et ça va être vraiment euh, fait en quelques minutes, ça donnera plein d'effets pour prototyper, c'est vraiment, vraiment fantastique. Me voilà avec le FPS contrôleur sur la scène. Et maintenant, on va utiliser ici, on va prendre le mode objet, new shape, et on va faire un simple cube et on va faire un build du cube. Alors, ce cube, qu'est-ce qu'on va faire On va l'extruder. Comment je vais faire ça Donc je vais fermer ici ma palette. Je vais choisir ici le mode face. Et je vais sélectionner une face du cube. Et je vais reculer parce que je vais extruder ce cube. C'est-à-dire que ça va se répéter. Ça va répéter la géométrie. Donc je vais pouvoir faire ça évidemment sur toutes les faces là vous aurez compris je vais essayer d'en faire ici une boîte assez grande un genre de room en fait une pièce on va prototyper très rapidement je sélectionne ici la face du haut et je la monte allez pas trop donc maintenant j'ai bien mon fps contrôleur qui est ici comme vous pouvez le voir et euh, bah, on va le positionner euh, dans euh, tout simplement dans le cube alors évidemment vous aurez compris que si je recule ici et que je le mets au centre et que je le pose au-dessus, je vais pouvoir me balader ici sur ce cube. Il hein. n'y euh, a aucun souci. Euh, voilà, vous pouvez voir que j'ai une texture avec un cube. Alors l'idée maintenant c'est d'être à l'intérieur. Donc pour ça, je vais repasser en mode ISO pour essayer de le gérer tout de suite et de le mettre correctement. Voilà. Et on est à l'intérieur de ce cube, au centre à peu près. Alors comment faire ben, Pour ça, on va passer en mode objet. On va sélectionner notre cube. Et on va faire un flip des normales. Ce qui va me permettre ici. De, de voir maintenant ce qui se passe à l'intérieur. En fait, on va inverser les faces. Alors regardez si je lance le mode play. J'ai bien ici euh, l'intérieur de mon cube qui est avec un rendu assez sympathique. Alors vous pouvez voir qu'il y a quelques traits qui subsistent. Alors ça c'est normal. C'est tout simplement parce que ici j'ai une directional light. Je vais d'ailleurs la supprimer, j'en ai pas besoin. Et maintenant vous allez voir qu'à l'intérieur. Ben évidemment, même si c'est très sombre, je n'ai plus aucun problème. Alors, on va même s'amuser ici à ajouter un Point Light. Ce Point Light, on va essayer de le mettre au centre. Voilà. Au centre de la pièce. Au-dessus, vous pouvez même le mettre dehors, ça aura de l'influence. On va par exemple prendre une lumière plutôt bleue. Et on va augmenter le Range. On peut voir que ça devient un petit peu bleuté. Et je vais pouvoir aussi modifier l'intensité, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus sympathique. Alors regardez, en quelques secondes, j'ai créé ma pièce ici, et je peux me balader dedans, je pourrais recréer de la géométrie, vraiment aucun souci. Alors maintenant, ce qui est sympa aussi, c'est que je peux, euh, en sélectionnant le mode objet, je sélectionne mon objet... Je peux aussi, j'ai un outil de mirror qu'on retrouve dans pas mal de logiciels de modélisation, euh, qui est ici Mirror Object. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai du coup un deuxième objet à côté sans aucun souci et je peux le déplacer. Euh, alors ce que je vais faire, moi je voudrais évidemment maintenant euh, faire communiquer ces deux pièces. Alors pour ça on va se déplacer ici à l'intérieur pour qu'on voit un petit peu mieux. On va se positionner correctement. Et on va prendre ici euh, le mode face. Le problème c'est que si je sélectionne j'ai toute la face. Donc je vais subdiviser en fait cette face. Alors pour ça je vais devoir repasser euh, par bah, tout simplement le mode objet. Et je vais faire ici des subdivisions par exemple. Et vous pouvez voir, alors c'est pas évident à voir. Mais vous pouvez voir que j'ai des petits maillages qui apparaissent. Maintenant si je sélectionne, j'ai ici toutes des faces comme vous pouvez le voir. D'ailleurs j'en ai euh, fait un petit peu de trop. Euh, J'aurais peut-être pu faire un peu moins. Je vais faire Z, voilà. Si je subdivise... Voilà, j'ai des faces comme ça. Alors là, on va faire quelque chose de grossier. Donc je vais faire Shift, je vais en sélectionner plusieurs. Et euh, là, je ne vais pas pouvoir les tirer. Parce que si j'étire cette face, voilà ce qui se passe. Ça va se déformer comme ça. Ce n'est pas ce que je veux. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais vouloir l'extruder. Mince. Voilà. Donc pour l'extruder, je vais aller ici au menu face. Je vais descendre. Et vous pouvez voir que j'ai d'autres possibilités. Et notamment Extrude Face. Et là, vous pouvez voir euh, bah, que en fait, ça m'a créé un deuxième objet, tout simplement. Et là, je vais pouvoir étirer, étirer, étirer. Et en faire un genre de couloir. Ça, c'est ce qui m'intéresse et euh, ce que je voulais faire. Et donc, ce que je vais faire ici, cette face-là, je vais la sélectionner et je vais ici faire Delete Face. Et maintenant, j'ai bien ici, si je retourne, alors j'espère que je suis dans le bon avec mon FPS Player. Euh, oui, voilà, j'ai bien ici, comme vous pouvez le voir, un trou et je vais pouvoir aller dans l'autre. Donc, pour ça, évidemment, bon, ce que je vais faire, je vais refaire un mirroring de mon objet parce que, Là, les modifications n'ont pas été prises. Donc, je vais ici prendre mon objet. Je vais ici faire un Mirror euh, Object. Alors, il est où Il est où Il est où Là. J'ai bien ici mon deuxième objet. Je vais le reculer et je vais tout simplement les faire communiquer. Et ce qui va être sympa, c'est qu'ici, j'ai bien euh, mon Point Light. Alors, ce que je vais faire, je vais le descendre un peu à l'intérieur. Je vais en faire un deux C'était un deuxième. Je vais ici choisir une couleur, par exemple, plutôt rouge. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Regardez. Au niveau de ma scène, j'ai bien ici mon deuxième ma deuxième euh, pièce et vous pouvez voir que c'est très rapidement fait et j'ai ici un, un modélisé euh, bah, un petit level très rapidement hein. encore une fois c'est quelque chose de très rapide mais euh, on peut voir que ça peut être sympa alors vous avez aussi d'autres outils comme le matériel editor qui va vous permettre d'appliquer des textures en fait autres que celles par défaut, bon c'est assez simple vous allez la chercher j'en ai malheureusement pas ici d'intéressantes mais euh, il suffit ensuite de les appliquer, il n'y a rien de bien compliqué en tout cas voilà euh, comment on peut utiliser Provider, vous pouvez voir qu'en quelques minutes on sait faire des choses assez sympathiques, là j'ai Utiliser que deux cubes, quoi, et euh, vous pourriez utiliser des formes pour y mettre autre chose à l'intérieur, créer, modéliser ici avec le, le poly shape des choses assez intéressantes. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo sur Provider et ce package qui va être prochainement intégré dans Unity euh, bah, vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.